Perfection. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Je commence par laquelle On va commencer par la bonne, je suis de retour sur Youtube Salut tout le monde Et la mauvaise c'est que je suis de retour que sur un tout petit laps de temps C'est à dire que je ne serai là que pour la période d'Halloween Pourquoi parce que tout simplement, j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos, mais il se trouve que j'en ai retrouvé d'autres, des vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, vieilles sur un vieux ordinateur. Donc je vais essayer de les mettre en forme pour vous les poster pour Halloween, comme ça vous aurez quelques petites news. Quant à moi, il faut quand même que je finisse mon studio qui n'est pas fini, là comme on le voit j'ai un léger problème de lumière et je suppose que mon son est absolument dégueulasse vu que la pièce est pratiquement vide. Donc j'ai quelques trucs à régler mais j'avais vraiment envie de vous voir pour Halloween. C'est un peu ma fête préférée. J'avais envie de tester ce make-up qui est de 1014 alors je sais pas du tout comment ça se dit. Parce qu'il était un petit peu, je sais pas, un petit peu euh, original, étrange et je trouvais ça super sympa. Alors par contre, je suis très déçue de mes lentilles qui sont les TDIs. car en fait là, j'ai des lentilles qui me niquent les yeux littéralement et on ne voit rien du tout. C'est si, peut-être un léger halo rose, mais c'est pas du tout ce qui était prévu quand je les ai achetées, c'était censé être un joli rose, donc je suis un petit peu euh, mortifiée. Donc revenons à moutons. petite vidéo pour Halloween. Je sais pas du tout combien je vais vous en poster, je vais essayer d'en poster au moins. Oulala là là, mon collier tombe. <rire> au moins 5, 5, allez, je tente. je croise les doigts, Faut que je vois aussi la qualité des vidéos que j'avais faites il y a longtemps et les photos à légèrement retravaillé évidemment. Attention, remontage. Mais il est vrai que les vidéos me manquent énormément, faire des make-up. En plus en ce moment, je suis en train de réaliser euh, des prothèses FX. Je me lance vraiment dans les produits FX. Notamment le premier et gros flop de mes essais. Je voulais faire un balcap, euh, un faux crâne en, en blazer. Blasier. Je sais pas comment ça se prononce Et c'est tout simplement infâme. Donc je ne dois pas avoir la technique Je vais retenter et retenter Mais je sais toujours pas quand vraiment J'aurai le temps de faire des make-up Mais là je voulais vous faire un petit coucou Au moins pour la période d'Halloween oh, C'est sympa aussi ça Ça fait un petit euh, Un petit peu comment dire euh, Orientale ou alors cadavre avec les traits au-dessus de la bouche, je ne sais pas trop. Bref, je l'enlève il m'énerve. Je le remettrai pour les photos. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas morte. Je n'ai juste pas du tout le temps de me consacrer à Youtube, à faire des vidéos. Je suis à fond dans le boulot, le boulot, le boulot, au moins pendant 3 ans, le temps de ma thèse. Mais c'est promis, je reviendrai. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires sous mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir et je les réponds toujours. Sur ce, je vous fais des gros bisous, soyez au rendez-vous pour les vidéos d'Halloween et je vous dis à bientôt, bye